Bonjour, pour ce tuto à propos des extensions de fichiers sous Windows. On va commencer par voir ce qu'est une extension. Puis on verra pourquoi Windows masque les extensions de fichiers et les problèmes que cela peut produire. Et ensuite, on verra comment afficher les extensions de fichiers avec Windows 8.1. Pour mémoire, une extension permet de préciser le format d'un fichier. C'est un texte qui est placé à la fin du nom du fichier. Par exemple, l'extension .html permet de préciser que le fichier est un fichier contenant du texte au format HTML. Le système d'exploitation Windows utilise l'extension d'un fichier afin de déterminer comment doit être manipulé un fichier. Ainsi, si on essaie de consulter un fichier nommé hello.html, alors Windows démarrera un navigateur web, par exemple Edge, Chrome, Firefox, Ceci, afin d'afficher le contenu de notre fichier Hello. Modifier le nom d'un fichier en changeant son extension peut conduire à des situations problématiques. Par exemple, si on renomme notre fichier Hello.html en hello.jpeg, Windows considérera que ce fichier est une image. Et lorsqu'on essaiera de l'ouvrir, Windows démarrera la visionneuse d'image. Comme la visionneuse ne sait que faire d'un fichier contenant du HTML, elle nous donnera un message d'erreur. C'est pour éviter cette situation où l'utilisateur fait une erreur avec l'extension d'un fichier que les extensions des fichiers sont masquées sous Windows. On va maintenant regarder une situation où deux fichiers portent le même nom. Ce qui est problématique. Pour commencer, on se place dans un dossier, le dossier CDemo. Et là, on constate... Quelque chose qui a priori est impossible, deux fichiers qui portent le même nom. On va ouvrir le, le premier de ces fichiers. Donc euh, c'est un fichier qui s'ouvre avec Chrome, et donc son nom c'est hello.htm. On va voir le ce deuxième fichier. Donc il clique dessus, Windows appelle Chrome, et là on constate que ce fichier c'est hello.html. Donc on a, on a deux fichiers différents, hein, alors qu'ici on a l'impression qu'on a un même fichier nommé euh, deux mêmes fichiers nommés de la, de la même manière. On peut aussi constater ça euh, en utilisant euh, la fenêtre de commande Windows. Hein, donc on fait un on appuie sur Windows et après on appuie sur R. On écrit CMD et on fait OK. On va voir ce qui se passe dans les dossiers, dans le répertoire c mots. Et après, on fait donc un petit dire pour afficher le contenu de ce répertoire. On constate qu'on hein, a le .html et le .html. Donc, deux fichiers différents, bien qu'au niveau de cet affichage-là, comme l'extension est masquée, on ne peut pas constater cette différence. Pour obtenir un retour d'information sans ambiguïté, et ainsi éviter les situations problématiques déjà présentées, il est possible d'afficher systématiquement des extensions en modifiant le paramétrage de Windows. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Pour afficher les extensions des fichiers, on peut aller dans le panneau de configuration. On va faire un clic droit sur l'écho Windows. On choisit le panneau de configuration. Ensuite, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'apparence et personnalisation. Je clique dessus. Option des dossiers. Je clique dessus. Là, on va dans l'onglet affichage. On descend un petit peu et on trouve cette option qui s'appelle Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. Donc, je décoche. J'applique ma modification. Je clique sur OK et je referme le panneau de configuration. Et là, on se retrouve maintenant dans une situation dans laquelle les extensions des fichiers sont affichées. Et donc, on peut voir qu'effectivement, nos deux fichiers portent pas le même nom à cause de leur extension. Pour conclure, je dirais que lorsqu'on manipule des fichiers de manière avancée, comme pour coder par exemple, je pense qu'il est préférable d'afficher les extensions des fichiers. Cela permet d'avoir des informations exactes et précises à propos de nos fichiers. Sur ce, à bientôt pour un prochain tuto.